Déjà on a réalisé une médiation aujourd'hui, euh, à partir de, de rien, sans se connaître il y a quelques semaines, donc euh, déjà ça c'est un, un gros plus. On fait travailler et les chercheurs et les décideurs et euh, le, les journalistes ensemble. Euh, je pense que c'est quelque chose qui, euh, dans le futur, qui, qui, va, qui risque d'être beaucoup plus expérimenté. Ça permet quand même de partager les expériences des uns et des autres et, euh, et de travailler en collégialité. Nous avons compris comment travailler en relation avec des scientifiques et des politiques. Ce projet nous a aussi permis de mettre en évidence les rapports complexes entre les scientifiques et les décideurs eux-mêmes. Nous devons travailler de façon à apporter des informations contextualisées en développant notre propre culture scientifique et notre réseau.